Salam alaikum salam alaykum, comment vous allez Et la famille, ici c'est le chef spirituel Aziza. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter mon rituel de retour d'affection, comme vous voyez, pour toutes les personnes qui ont perdu l'amour, leur bien-être cher, les personnes qu'ils aiment tant. Avec ce rituel, vous pouvez faire revenir l'être cher en au plus 24 heures. Je suis le meilleur, le vrai, unique. Le seul des seuls qui continuent de faire revenir l'être aimé, l'être cher. Je suis celui qui a fait en sorte qu'il y ait aujourd'hui mille couples ensemble qui continuent de s'aimer. J'ai ramené beaucoup de, beaucoup de couples ensemble, j'ai fait beaucoup de bien à des couples qui aujourd'hui ne cessent de me remercier de partout le monde entier. Vous qui avez encore des êtres chers, que vous aimez, et vous ne savez pas comment les faire revenir à vous, venez m'essayer, vous allez voir, ils reviendront en 24 heures ou plus. Je suis le meilleur, l'unique, le seul qui continue de satisfaire les gens. Pour toute personne qui a besoin de faire revenir les tiers, regardez vous-même. C'est du vrai, vrai travail. Nous sommes devant les fétiches. Nous sommes en train de faire un rituel de retour d'affection actuellement pour quelqu'un. La personne vient de m'appeler que l'homme pour lequel nous sommes en train de faire le retour d'affection, l'homme vient de l'appeler pour lui demander ses excuses. Donc, c'est un travail automatique que vous avez devant vous. Pour toute personne qui a besoin de retour d'affection, qui veut faire revenir l'être cher, l'être aimé, n'hésitez plus, venez à moi, le chef spirituel Aziza. Je vais vous faire revenir l'être cher en 48 heures ou plus. Et vous-même, vous allez voir. Nous ne mentons pas, nous faisons du vrai, vrai, vrai, vrai, vrai travail. Regardez vous-même, regardez les fétiches. Regardez les fétiches, regardez les fétiches. C'est le meilleur fétiche, c'est le plus bon fétiche qui peut vous faire revenir votre, votre être cher, votre être bien-aimé. Testez-moi et vous n'allez pas regretter. C'est le chef spirituel Aziza qui vous parle depuis son centre, depuis son royaume, depuis son séminaire, depuis son centre mystique. Regardez-vous-même, regardez-vous-même, regardez-vous-même. Votre vie va changer, votre bien-aimé va revenir. Vous serez heureux en couple et vous n'allez pas le regretter de m'avoir essayé. Mon numéro c'est le 00-229-63-04-90-47. Mon numéro c'est le 00 229 70 00-229-63-04-90-47 Mon numéro c'est 00-229-63-04-90-47 Essayez moi vous n'allez pas le regretter Salam alaikum à tout le monde Ilaï, Bilaï, Watalaï